Bonjour à tous, je m'appelle Michel Drouin et je parle au nom del Comitato Umbro Acqua Publica, Comité Umbri pour l'eau publique. Je vais vous présenter une lutte, celle de la communauté de Boschetto, dans les apennins centrales en Italie, contre une multinationale appelée Rocchetta S.P.A fait partie des luttes contre l'accaparement de l'eau par l'industrie de l'eau en bouteille en Italie alors besoin de situer un peu que l'Italie est championne des eaux minérales on va dire comme ça on a titré comme ça, les italiens sont les premiers consommateurs d'eau minérale en Europe et les deuxièmes consommateurs d'eau minérale au monde après le Mexique 222 litres par habitant par an, cela fait plus de 13 milliards de litres au total, c'est un, un chiffre énorme en plus parce que l'Italie est un pays très très riche d'eau, donc euh, pas comme le Mexique d'ailleurs, et donc elle n'a aucune raison de, de boire toute cette eau en bouteille, de l'embouteiller si vous voulez, parce que l'eau du robinet est extrêmement bonne, très contrôlée et, et parfaite. Le chiffre d'affaires des entreprises du secteur est de presque 3 milliards d'euros. Et si l'on ajoute les boissons rafraîchissantes, par exemple le, le thé, ou par exemple Campari pour Nestlé, pour San Pellegrino, il est de presque 5 milliards d'euros. Les boissons rafraîchissantes sont faites aussi avec l'eau prélevée dans les sources. C'est un business bien sûr très très lucratif. Il y a à faire beaucoup d'argent avec ça. En plus parce que surtout, l'eau que l'on met dans la bouteille n'est payée presque rien. Ça on a fait des, des estimes et c'est même pas... 0,7% du chiffre d'affaires des multinationales. Pour donner un autre exemple, l'eau qu'il y a dans la bouteille coûte moins cher de la colle qui sert à attacher les étiquettes sur la bouteille. Et en plus, l'Italie exporte de l'eau en bouteille pour 830 millions d'euros par an. C'est là aussi un chiffre énorme, en plus de l'eau consommée directement en Italie. Il y a plus de 260 marques qui embouteillent en Italie. Ça correspond à 140 usines de production, plus ou moins sur tout le territoire. Le principal acteur de l'embouteillement en Italie, comme dans le monde entier, c'est 20% du business mondial de l'eau en bouteille, c'est Nestlé, qui a en Italie trois marques principales. San Pellegrino, Panna, Levissima. Une parenthèse pour noter que San Pellegrino, qui est à côté de Bergamo, a une concession pérenne. Elle n'a pas de limite, la concession qui a été donnée à, maintenant, Nestlé, parce que Nestlé a racheté la concession San Pellegrino, bien sûr. Et l'autre marque très importante en Italie, c'est Rocchetta S.P.A. S.P.A. est per Société par Action, qui a, elle, deux marques, Rocchetta et Oliveto, qui est la stessa azienda, mais avec deux marques différentes. Différentes. Rocchetta est dans les Apennins, on va la voir dans pas longtemps, et Oliveto, qui est une autre marque qui est en Toscane. Pour ce qui regarde Rocchetta, elle appartient à une holding financière belge dont le partenaire italien, qui est les holdings financiers, on ne sait jamais qui est derrière ça, c'est bien pour ça que ça existe, ça, ça cache, si vous voulez, tous les acteurs principaux, tous les propriétaires principaux. Et, mais le partenaire italien est la COGEDI, SPA, de la propriété de la famille Niquesta de Simone qui, au cours des dix premières années d'activité de la, de la quête a augmenté son bénéfice de cent, 280% et a maintenant un chiffre d'affaires annuel qui est supérieur à 100 millions d'euros. Et c'est bien pour ça que ça marche très très bien et c'est en train d'augmenter d'une manière vertigineuse parce qu'ils ils investissent en, dans la publicité. Et un tiers du chiffre d'affaires est investi dans la publicité Et ils ont d'ailleurs un, un, un pouvoir très important justement parce qu'ils investissent dans la publicité personne ne peut aller contre eux parce que sinon ils enlèvent les investissements l'argent qu'ils donnent pour faire de la publicité Et un, une petite parenthèse pour leur slogan principal Acqua la salute, puliti dentro, belli fuori. Avec, bien sûr, comme testimonial, qui, Miss Italy, qui boit de l'eau roquette et qui dit, quand je suis pulita dedans, je suis belle dehors. C'est bien pour ça que je gagne toujours Miss Italy, que je deviens toujours Miss Italy. Bien sûr, la roquette a un gros problème qui est prélever le plus d'eau possible pour faire ce qu'elle veut. Il y a une petite communauté de Boschetto qui est une petite fraction sur une petite rivière qui fait un kilomètre et demi qui s'appelle Riofergia qui a commencé à lutter contre la roquette parce que et il y avait le problème que ça pouvait devenir, ça pouvait assécher complètement leur torrent. La communauté euh, rurale de Bosquette est entre les communes, les mairies de Gualdo Tadine et Nocera Umbra, dans les Apennins centrales, et lutte depuis 1993 pour défendre cette rivière Fergia. En 2006 la région Ombry et la municipalité de Gualdo ont donné une autre autorisation à Roquetta pour prélever 338 millions de litres par an, en plus des 400 millions de litres qui déjà autorisée autorisés à prélever dans les eaux souterraines de cette partie des Apennins à travers les puits qu'elle avait forés. Et justement à Gualdo, la source du rio Feo, de, du fleuve Feo, s'y appelle Roquette, parce que Roquette c'est petite roche, et donc l'eau sortait de cette petite roche, et c'est un endroit merveilleux d'ailleurs. Et donc Roqueta, euh, forte de cette nouvelle autorisation, a commencé à construire des captages d'eau souterraine encore plus profondes sur le, tout le territoire de la commune de Gualdo. Et on s'est aperçu, euh, à travers des liquides qui sortaient directement dans le rio Ferja, que les puits qu'ils étaient en train de faire, les puits pour le captage qu'ils étaient en train de construire, étaient en communication avec la nappe phréatique qui que la, de la source qui alimentait le rio Ferja. Et en plus, il y a eu 240 familles de Gualdo Tadine, qui ont dû être alimentés à une autre source que celle du Rio Ferja, justement pour pouvoir laisser à la Roquette la possibilité de consommer l'eau de la nappe phréatique. Bien sûr, les habitants de Bosquette se sont immédiatement mobilisés contre cette nouvelle concession. Perquette était en communication contre la, la, la source de la du torrent Rio Ferja qui risquait d'être complètement asséché par ce nouveau captage. C'est ce qui se passait d'ailleurs avec la rivière Feo à la source de laquelle ça prévisionnait les captages de Roqueta. Et donc la communauté de Bosqueta a commencé à lutter de manière de, de différentes manières contre euh, Roqueta pour euh, mobiliser les populations ils ont commencé par le blocage des routes avec des tracteurs. Ça, dans un petit pays comme Gualdo, c'est une action qui se, voit assez, qui se voit beaucoup, si vous voulez. Il y a eu l'occupation permanente de l'accès au captage, bien sûr. Il y a eu des manifestations, comme des communiqués de presse, où on a fait des, toute une série de discours à droite, à gauche, et à un certain moment, quand Roquette a, a envoyé les tracteurs et les ouvriers pour commencer à faire fonctionner le captage, alors il y a eu des centaines de personnes qui les ont bloqués dans l'été 2017, 2007 je veux dire. Après toute une série de dénonces auprès de la magistra, de, de, des magistrats, etc., en 2011, finalement, la communauté de Bosquette a définitivement gagné contre quête CPA parce qu'il y a eu la, la dernière, le dernier degré qui, est, qui a été une sentence, une sentence du Conseil d'État a confirmé toutes les décisions des tribunaux auparavant et notamment du tribunal administratif qui annulait la nouvelle concession attribuée par la région à roquette Alors il faut bien voir bien sûr que les multinationales qui embouteillent l'eau font des bénéfices énormes parce que nous les laissons pomper autant d'eau souterraine qu'elles le souhaitent. Et en plus, c'est eux qui se contrôlent eux-mêmes, donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. En plus, ils polluent l'environnement, bien sûr, et ils violent le droit humain de l'accès à l'eau. C'est particulièrement évident en Italie, parce qu'en plus, en Italie, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus aucune lutte contre les embouteilleurs. Et c'est très très grave. La publicité a transformé les usagers de l'eau en consommateurs passifs d'eau en bouteille. Et les décideurs politiques, qui ne comptent plus grand-chose, sont tous complices des embouteilleurs maintenant. Un espoir. Une crise économique couplée à une crise d'eau sans précédent frappe actuellement durement les Italiens, et pas seulement les Italiens, c'est une... assez européen, ça c'est assez mondial, et plus particulier, bien sûr, les pauvres souffrent de ça. Certains d'entre eux commenceront-ils à prendre conscience de l'anomalie sociale et de l environnementale qui représente le business de l'eau en bouteille Point d'interrogation. Peut-être que la naissance d'un mouvement exigeant une réforme radicale de ce business pourrait naître. C'est un espoir, c'est un, une espérance que moi aussi j'ai et nous tous du comité Ombri au public, nous avons. Merci beaucoup. Au revoir.